Bah le rôle de Arondor dans le domaine du RPA, c'est évidemment de mettre en place des robots, euh, tout d'abord au travers d'une expertise forte sur, euh, sur le domaine de RPA. Donc on maîtrise euh, l'ensemble des robots du marché, mais plus précisément euh, Cofax CapAo, euh, sur lequel on travaille depuis 2013. Donc on a voilà, un ensemble de, de consultants certifiés. Donc euh, c'est tout d'abord sur euh, l'axe mise en œuvre des, des robots, création des robots, paramétrage des robots. Mais on intervient aussi autour pour l'organisation de prestations de type POC, donc proof of concept ou Pilote. Euh, on a évidemment des chefs de projet qui sont aguerris à... Alors très souvent, à la méthodologie agile sur ce type de, de projet RPA. On a des business analystes aussi qui peuvent intervenir en amont pour faire la cartographie des use cases qui seraient à automatiser chez nos clients. Donc avec, avec ça, on, on, on assure un peu le scope global des interventions possibles sur la partie RPA. Donc bah, Quelques exemples récents de mise en œuvre de, de, de robots euh, de type Kapao, donc euh, de la solution euh, Cofax qui permet de robotiser des processus, euh, notamment au sein des conseils départementaux. On a plusieurs euh, conseils départementaux avec lesquels on travaille euh, activement à l'automatisation euh, de processus, et donc par exemple euh, des, des, des processus pour automatiser des demandes euh, d'aide, donc c'est plutôt dans le domaine du social, c'est plutôt au travers soit d'emails de, qui sont envoyés à la collectivité territoriale ou au conseil départemental pour demander une aide avec des pièces jointes justificatives, des avis d'imposition, des justificatifs d'identité, de, de, etc. Donc il faut réceptionner ces demandes automatiquement, les traiter, donc aller chercher les informations qui se trouvent dans ces demandes, extraire aussi les pièces jointes, vérifier la validité des pièces jointes, la cohérence des pièces jointes. Et puis une fois que tout ça est fait et qu'on a, qu a préparé euh, les données grâce au robot, bah, c'est ouvrir les interfaces des systèmes d'information euh, des conseils départementaux. Donc euh, très souvent des, des, des systèmes un peu lourds, hein, du gros système, dans lequel il faut aller bah, euh, injecter la donnée. Donc en fait on, on fait comme si on était un utilisateur, le robot se substitue à une personne qui va ouvrir les interfaces et puis remplir les différentes boîtes de dialogue qui permettent d'instruire la demande. Donc tout ça permet de, de faire un lien direct entre la demande qui est faite par l'usager derrière un portail et la, la, complètement la pré-mâcher pour les instructeurs qui vont réellement faire l'instruction de la demande. C'est-à-dire que pour une partie des demandes, on aura même un traitement automatique. Et puis pour toutes celles qui sont un peu plus complexes, l'instructeur va prendre la main, mais avec l'ensemble des données de la demande qui sont pré-renseignées. Donc il a tout ce travail fastidieux qui n'est pas fait en amont. Le marché actuellement, euh, il est évidemment très demandeur de technologies de RPA, mais pas que. Enfin, C'est un sujet qui aujourd'hui est, est connexe avec euh, tout ce qui est traitement euh, de capture, donc traitement de numérisation de documents et d'extraction de données dans les documents. On couple ça avec euh, la partie RPA, donc euh, toutes les grosses DSI, des grandes banques françaises, euh, des grandes collectivités, j'ai cité tout à l'heure les collectivités, mais des grandes assurances, des mutuelles, etc. sont très très consommatrices de ces technologies-là. Et viennent de plus en plus les couplé à quelque chose qui est très en vogue aussi, hein, qui est l'intelligence artificielle, le big data. Et en gros, on trouve aujourd'hui, en mélangeant tout ça, euh, historiquement, ce qu'on appelait l'OCR ou la RADLAD, le RPA, l'IA, le big data, ben, on arrive à, à construire des vrais systèmes intelligents qui permettent d'automatiser un certain nombre de flux qui ont toujours été très pénibles pour ces, ces, ces collectivités, ces grosses entreprises. Donc, euh, voilà, le marché aujourd'hui, il est euh, en pleine effervescence avec l'utilisation de toutes ces techniques là, on mélange tout ça.